Alors, quand la typographie apparaît euh, aux alentours de, de 1450, euh, elle commence à se diffuser bien sûr, mais elle coexiste avec certains procédés qui lui préexistaient et qui permettaient de fabriquer du texte et des images. Alors ces procédés sont la xylographie et la copie manuscrite. Pendant une trentaine d'années, la typographie, la xylographie et la copie manuscrite euh, cohabitent et même s'enrichissent mutuellement d'une certaine manière. Pour revenir un petit peu sur la xylographie, la xylographie, c'est un procédé qui, qui en Europe est utilisé depuis le début du XIVe siècle et qui permet de fabriquer des images, donc au moyen d'une planche de bois gravée en relief. C'est un procédé qui est assez simple finalement et assez euh, facile à mettre en œuvre. Il suffisait de d'ancrer euh, la surface de cette euh, planche de bois gravée en relief et puis d'apposer dessus euh, un papier typiquement euh, pour transférer le motif par simple pression euh, sur la feuille de papier. Et donc on avait produit ainsi euh, de, de très grandes quantités en fait d'images, notamment d'images pieuses. Donc ça c'est un procédé, encore une fois, qui préexiste à Gutenberg et qui est un procédé d'impression au sens euh, générique du terme. Quand la typographie apparaît, elle ne remet pas immédiatement en cause ces procédés qui lui préexistent, et on va voir une possibilité d'édition en fait, de ce qu'on appelle des livrets xylographiques, euh, jusque dans les années 1470. La plus grande période de diffusion des livrets xylographiques, c'est la décennie 1460-1470, euh, c'est-à-dire au moment où la typographie elle-même prend son essor, donc vraiment les deux, les deux cohabitent, euh, coexistent. Et alors ces petits livrets exilographiques avaient un intérêt, c'est que sur cette planche de bois gravée, on pouvait graver aussi bien de l'image que du texte et donc obtenir des, des, des pages où le, le, la, la, la cohabitation, la, la proximité entre le texte et l'image était vraiment très grande, avec une forme de, de lien, de fluidité qui est plus grande que dans la typographie, qui a tendance à à diviser, à bien séparer euh, les, les lettres, puisque c'est effectivement l'objet du processus typographique. Et on a aussi pu imprimer au moyen de cette technique xylographique des livrets de textes seuls, comme des petites grammaires élémentaires latines, euh, qui étaient en fait des, des vrais best-sellers de l'époque, puisque c'était des livres qui étaient euh, à l'usage des, des écoliers, donc vraiment un besoin très nourri et très récurrent en fait, dans ce type de texte. Et comme c'était des des livrets de, de, de, de quelques pages ou de quelques dizaines de pages, finalement la planche de bois gravée on pouvait la conserver et pour peu qu'on la conserve dans des conditions un peu correctes, on pouvait réimprimer quasiment à la demande et donc dans une grande souplesse de, dans une grande économie de moyens et, et avec une souplesse finalement que la typographie ne, ne permettait pas. Donc la xylographie euh, a, a cohabité avec la typographie encore une fois pendant, pendant quand même quelques décennies avant que la typographie l'emporte le, définitivement. Quant à la copie manuscrite, bien finalement le processus est un petit peu identique. La typographie ne se substitue pas immédiatement à la copie manuscrite. Il y a une demande en manuscrit qui, qui se maintient, à la fois pour des copies très luxueuses, enluminées euh, et à destination d'une clientèle fortunée, princière, mais aussi pour des copies un petit peu plus standardisées qui pouvaient séduire une clientèle laïque et, et urbaine. Et Ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que là encore, les, les, les deux procédés peuvent s'enrichir mutuellement parce qu'une édition imprimée, quand elle est disponible, elle peut servir de modèle à... On aura moins de scrupules en fait, pour le dire clairement, on aura moins de scrupules à dépecer euh, une copie euh, imprimée qu'une copie manuscrite pour s'en servir de, de modèle et donc cette, euh, cette édition imprimée pourra servir de modèle à un autre typographe qui fera lui-même une réédition mais aussi à un copiste qui la prendra pour modèle, y compris pour fabriquer un manuscrit exceptionnellement luxueux. C'est tout à fait possible. Et par ailleurs, le procédé typographique lui-même admet euh, un certain nombre d'apports manuscrits, parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent être attendus dans le livre dans la deuxième moitié du XVe siècle et qui sont difficiles à mécaniser dans un premier temps, comme les repères de, de, les repères de lecture qui sont apposés en couleur, comme les caractères grecs, comme la musique. Ce sont des choses qui sont difficiles à mécaniser. Et donc, dans un premier temps, on admet que le livre typographique, le livre imprimé, puisse être un ouvrage, finalement, un objet pas complètement terminé, un objet un peu inachevé et qu'on va achever à la main, ce qui n'est pas tellement un problème à ce moment-là puisque les structures professionnelles de la copie sont encore en place. Donc le livre, le livre imprimé dans ses premiers temps est souvent un objet hybride, quelque chose d'assez saillant. En fin de compte, la typographie s'impose de manière euh, définitive hein, à partir des années 1480. C'est le moment où la production en livre imprimé dépasse la production en manuscrit de manière irréversible. Et c'est aussi le moment où la mécanisation du livre est plus complète.